toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. Chères Vierges et, et ascendants Vierges, dans votre horoscope de ce mois de décembre, on va parler de Jupiter. Et oui, on ne va pas parler du Soleil parce qu'en fait Jupiter règne ce mois-ci, puisqu'elle est la planète du Sagittaire et qu'on est en période Sagittaire. Et il se trouve que Jupiter, elle change de signe. Ça arrive une fois par an, c'est quand même très important parce que elle donne vraiment le ton de l'année et le ton de ce mois-ci, puisque c'est le mois du Sagittaire. Donc elle entre le 2 décembre en Capricorne, et elle forme tout de suite un bon aspect avec uranus qui va réjouir certains natifs du premier décan qui sont quand même un petit peu habitués aux bons aspects d'uranus, mais là, euh, jupiter va booster hein, cet aspect jupiter-uranus, c'est-à-dire que la nouveauté va de nouveau euh, entrer dans votre vie et que vous allez euh, faire du neuf, euh, Balayer l'ancien, balayer des vieux des comportements qui ne sont plus adaptés à ce que vous êtes devenu, euh, parce qu'il y a toujours un processus hein, avec Uranus qui est, est un processus de libération. Euh, alors ça se passe bien quand elle est en bon aspect, ça se passe moins bien quand elle n'est pas en bon aspect, mais il y a toujours de la libération. Et bon Jupiter, vous le savez, c'est un amplificateur. Elle amplifie les bonnes choses comme elle amplifie les moins bonnes elle vous entraîne à des, à des découvertes, à, sur des terrains à défricher, enfin bref, vous êtes dans une aventure euh, euh, qui est certainement pour vous très étonnante parce que la Vierge n'est pas un signe qui bouge facilement. Hein? Euh, euh, D'ailleurs, bon, Jupiter en Capricorne, on peut pas dire que vous allez être secoué, hein? pas du tout! Vous allez faire les choses au fur et à mesure, euh, à votre rythme, et il faut que vous l'imposiez. Hein? Euh, si vous n'êtes pas seul dans, dans cette aventure, euh, que les autres veulent aller plus vite que la musique, vous vous êtes là, hein? votre rôle ce sera de temporiser, de dire euh, ben non, euh, on n'a pas besoin d'aller aussi vite, il faut prendre le temps. Voilà, Jupiter en Capricorne toute l'année, elle va vous dire prenez votre temps. On en vient à votre planète, maîtresse à vous, Mercure, qui, euh, je vous le rappelle, gère votre quotidien, vos journées, la, la construction de vos journées, euh, vos horaires, les démarches que vous avez à faire, enfin bref, comment se remplissent vos journées. Et euh, bon, Mercure va être en, en Sagittaire, donc euh, elle va être dans votre secteur de famille à partir du 9, euh, et euh, avec quelques mésaventures, comme une dissonance avec Neptune la semaine du 16. Donc vous serez peut-être pas très euh, dans une ambiance très stable, ce qui ne cadre pas d'ailleurs avec euh, le reste de la conjoncture. Alors je me demande si c'est pas une situation vraiment très euh, rapide, très euh, euh, très légère, très superficielle, euh, à laquelle vous allez accorder plus d'importance qu'elle ne devrait en avoir, mais en tout cas, bon, il s'agira peut-être de discuter euh, euh, sérieusement, enfin je mets, je mets des guillemets, avec l'un de vos enfants, avec quelqu'un de la famille à qui vous aurez euh, peut-être une petite leçon à faire, hein, euh, parce que c est, c est, ce proche, ne se sera pas bien comporté avec vous, qu'il vous aura dit des choses qu'il n'aurait pas dû vous dire, vous aura vexé, etc. Donc il faudra remettre les pendules à l'heure pour euh, bah faire repartir la relation sur des sur des bons rails, hein. c'est très possible. Maintenant au niveau du travail, bon il est possible que bon il y a un côté répétitif parce que bon c'est la fin de l'année, peut-être que vous êtes commerçant. Donc vous allez euh, reprendre euh, euh, peut-être euh, des habitudes, euh, ça va pas durer longtemps, hein, c'est pareil! Euh, Ou euh, vous allez un petit peu vous disperser. Hein, euh, faites attention! Hein, avec mercure en sagittaire, on a tendance à, à, à vouloir euh, faire tout un peu en même temps, aller euh, un peu trop vite. Or la conjoncture vous dit qu'il faut prendre votre temps. Hein, donc vous, c'est vrai que Mercure va être en contradiction et qu'il va falloir que vous gériez euh, les choses de manière à ce, que, à ce que vous ne vous laissiez pas euh, un peu déborder, mais je pense pas. Hein. Je pense que ce sera juste un instant, euh, une journée tout au plus hein, avec Mercure. Nous allons maintenant regarder ce que fait Vénus, votre planète d'amour. Elle est... Ben elle rentre en, en Capricorne, euh, elle est rentrée en Capricorne hein, d'ailleurs, de, depuis euh, fin novembre, et là euh, elle va rester en Capricorne jusqu'au 20 décembre, donc elle est extrêmement bien placée par rapport à vous. Hein. Je ne dis pas qu'il va se passer des choses extraordinaires, mais euh, vous aurez l'occasion d'être fier de vous, par exemple, euh, la plupart du temps, euh, quand elle sera en aspect avec vous, hein, ça va durer pour chacun 2 trois jours maximum, euh, vous vous sentirez bien dans votre peau, quand vous vous regarderez dans la glace, euh, bah, vous apprécierez l'image que vous verrez, et donc vous sentirez euh, émaner de vous une certaine séduction, et quel que soit votre âge. Hein, parce que la séduction, elle passe pas forcément par le physique, hein, on le sait. Donc euh, vous plairez hein, avec cette Vénus, vous plairez et euh, elle va faire un bon aspect avec Neptune qui peut indiquer que vous allez avoir des sentiments un petit peu plus euh, fusionnels, un peu mystiques, hein, et, euh, et euh, bon malheureusement après elle sera en conjonction avec Saturne et Pluton, et bon, pour euh, c'est malheureux pour certains, mais pour vous, bah, ce sera une très bonne conjoncture, parce que euh, une conjonction de Vénus et de Saturne, ça consolide, ça construit. Hein. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous construirez. Si vous êtes en couple déjà, bah, vous consoliderez votre couple et puis euh, petit à petit, vous pourriez prendre le pouvoir dans le couple. Hein. C'est vous qui avez qui portait la culotte, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc il euh, y a peut-être euh, bon, des questions d'autorité qui vont se poser, mais bon, je ne crois pas que ça va du tout euh, vraiment impacter la relation. C'est plus des questions que vous vous poserez vous-même intérieurement, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que je peux faire ça, euh, que des questions qui se poseront dans le couple ou dans la relation euh, en elle-même. en vient à vos activités à votre énergie avec euh, la planète mars qui est vraiment bien placée par rapport euh, à vous puisque elle est dans votre secteur 3 et en, en scorpion alors déjà en scorpion elle est forte parce qu'elle est dans un de ses domiciles et euh, en secteur 3 elle vous permet de disperser un petit peu votre énergie je sais que c'est une tendance qui sera euh, euh, un peu contradictoire par rapport au à la domination du Capricorne, euh, mais vous avez vu avec Mercure qui, a, qui avait ce, ce petit côté dispersé. Euh, et euh, bon, Mars va peut-être vous aider tout simplement à, à aller plus vite hein, dans ce que vous voulez faire, à, à donner... Euh... C'est-à-dire que vous aurez une énergie un petit peu inépuisable hein, quand même. Euh, vous serez sur les nerfs, ça c'est sûr, mais c'est votre nature, hein. vous êtes comme ça, la vierge elle est, tient euh, souvent sur les nerfs. Hein. Donc euh, moi je pense que ce mars en scorpion va beaucoup vous aider pour affronter cette fin d'année qui peut être à la fois très positive, parce que vous réussirez tout ce que vous entreprendrez, et vous en aurez des, des compliments, hein, vous serez fiers de vous. Euh, et en même temps, ben vous serez un petit peu débordé euh, côté euh, organisation, on va dire, de votre vie quotidienne, hein, euh, parce que vous aurez mille autres choses à faire que le travail, euh, et ça s'entend euh, enfin dans la mesure où il y a les cadeaux à faire, les, les réveillons à préparer, voilà, tout simplement, hein? mais c'est rien vraiment d'exceptionnel. Hein? La seule chose exceptionnelle ce mois-ci, c'est l'entrée de Jupiter en Capricorne, et ça vous est très favorable, donc hein, ne pensez qu'à ce qui est positif, parce que le positif va se développer au cours des mois, vous m'en donnerez des nouvelles.